Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 301 de Stage One et nous allons jouer à un jeu qui s'appelle OO aujourd'hui. Oh -O, enfin c'est un petit O avec un grand O ou un 0 je sais pas Enfin c'est du goût alors O on va l'appeler O. Ah, donc ça démarre juste, hein. c'est la première chose Que je vois sur ce jeu Info Design Ok, pas de musique Pas de son euh... Space or mouse click Ok, j'espère que vous avez compris. Il faut juste que je passe de de rond en rond. Qu'est ce que c'est que ce truc de ouf quoi C'est un... Voilà, J'espère qu'il y a plus de choses que ça dans ce jeu parce que pour l'instant c'est voilà. Hein. Moi, je me suis fait de démonte... Hein Ah ouais... Ah oh, ça va me saouler Ah comment c'est hardcore Ah oh, mon dieu comment c'est hardcore Ah oh, mon dieu comment c'était simple au début puis c'est devenu un truc de ouf en quelques secondes Ah d'un seul coup je suis beaucoup moins fort hein Merde, non. Je suis un handicapé. Comment voulez-vous que. Hein, non. Attendez. Hop, hop, hop, hop, non. Ah non, c'est juste avec la souris. Ok, j'ai cru que c'était avec le clavier. En fait, ça permet juste de changer de sens. Putain, handicapé que je suis. Ouh, comment c'est dur comment c'est dur <rire> ta mère le jeu Yo, yo. Oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis censé aller par quel côté là Là, il y en a 40. <rire> il y en a juste 40 000. Yo, yo, yo, yo. Ah Oh, oh, oh, oh. <rire> Je crois que le test va très vite se terminer hein Mais genre très très vite quoi Voilà, ça, ça c'est bien ça, je préfère. Ah, je suis un handicapé à ce moment-là Yop, yep. Ouh là, là, il y, y, y a une vraie prise de, de, de rapidité. C'est... C'est vraiment hardcore. Yeah.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 pourquoi a, Pourquoi il bouge Pourquoi il y en a qui bougent Pourquoi pourquoi il y a des rouges là C'est quoi ce bordel Succès les béwies Et ben voilà, on a compris <rire> Je crois qu'on va s'arrêter là, bah ben voilà, en fait on a compris le principe du jeu. On va juste regarder mais. Ah, ta soeur. Ah, vas-y, vas-y. Je me casse de ce. Voilà. C'est le même, mais en what the fuck. Même pas j'y joue. Voilà. On a compris le principe. C'est un jeu qui est what the fuck, mais qui est. qui est. Euh, original. Voilà. Je connaissais pas. Et puis là, là, ça, là, franchement, le, le coup du beurre, si en plus c'est pareil que tout à l'heure, je pense que ça va être compliqué quand même. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, J'espère que vous avez aimé ce jeu, moi en tout cas l'ai kiffé. J'aime bien, vraiment bien. C'est pas graphiquement un truc de fou, mais euh, mais euh, mais techniquement un truc de fou quand même. Un petit peu. Allez, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. c'est Joanne. Salut